du studio Kiné Aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices Pour travailler Vos fessiers Alors super exercice avec élastique Je vous conseille de mettre votre élastique Deux tours ou un tour Si votre élastique est très dur Moi je vais faire un tour pour le croiser En dessous puis je ramène Et là hop, comme un paquet cadeau Je m'enveloppe L'espace entre les deux genoux, pas plus gros qu'un point. On s'installe confortablement sur le côté, on a deux choix. Soit on est sur le coude, mais dans ces cas-là, on n'est pas à la plage. On va vraiment faire du gainage et s'étirer. Soit on veut vraiment aller se détendre, puis là, on se repose sur notre coude ou sur un coussin, pourquoi pas. Moi, je vais faire du gainage en même temps. Alors, dégage les épaules. Les deux pieds sont serrés ensemble, les deux genoux sont collés. Et on va faire bien attention surtout que le bassin, il ne part pas en arrière ni en avant. Alors, ce qui vous indique bien, c'est que les deux genoux soient bien alignés l'un par-dessus l'autre, et les deux talons sont bien alignés. Donc, on se grandit, on est fier de soi, on serre les abdominaux, on fait notre respiration en pilates, on presse les deux talons ensemble et on lève le genou du dessus contre l'élastique et on repose. On continue, on y va pour 10. On lève en soufflant, on inspire en abaissant. Et surtout, on évite de partir en arrière. Donc, Bon exercice pour aller motiver les fessiers, les rotateurs externes et éviter les problèmes de sacro ou de nerfs parce que souvent les fessiers ne sont pas assez euh, forts ou on a tendance à avoir un fessier plus fort que l'autre. Alors on se motive, on se grandit, on est fier de soi, on expire à la levée, on inspire en abaissant, soufflez, inspirer. Je pense qu'il en resterait 4. Expire. Et puis, on en a fait un peu trop, c'est pas trop grave. 3, 2, et au dernier, on va rester. Ouais, ça va être intense. On intime nos abdominaux. C'est un bébé mouvement vers le haut. 2, 3. Vous commencez à sentir J'en suis sûre. C'est ici que ça va sentir. Pas dans le dos. 7, 8, 9 et 10. On repose. Genoux, pieds vont se lever. C'est plutôt le genou qui fait le mouvement. On a parfois tendance à lever un peu plus haut le pied. Juste le genou. Alors on expire, on lève, on inspire, on abaisse. Encore une fois, on va éviter de passer une bascule du bassin. Donc on va gainer. Et moi, j'aime ça, imaginer que mon genou, il fuit vers l'extérieur pour garder l'alignement. Expirez. 3, inspire. Expire. 4, inspire. 5. Gardez le sourire, vous y êtes presque. 6. Pas les lourdes jambes quand même. 7, 8, 9. Au dixième, on reste en haut. Même alignement, on se grandit. Petit mouvement vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose. On s'en va faire la même chose de l'autre côté. Mon conseil. Si vous avez des gros problèmes sacroiliac, évitez l'élastique au début. Vous mettrez un petit élastique, un élastique léger. Il y a plusieurs forces d'élastique. Ensuite, progressivement, vous montrez votre force de l'élastique. Dos droit, allongé, les deux genoux bien pliés. On fait bien attention que les genoux sont alignés, que les talons sont ensemble. Pas de bascule de bassin, on se maintient. Respiration en pilates, les deux options pour s'installer. On peut utiliser un coussin pour la tête. Donc, serre tes talons. Le Lève le genou du dessus En maintenant ton bassin bien fixe J'aime bien aussi J'ai une option qui est intéressante C'est de s'installer le long d'un mur Comme ça tu es sûr de sentir Que tes fesses ne partent pas en arrière Parce que je vais pousser le mur et je vais le sentir Donc si vous avez des doutes Pourquoi pas vous allonger le long d'un mur Et faire l'exercice mmh. Vos talons sont un petit peu en avant hein, Ils ne seront pas sur le mur si vous utilisez le mur 4 Expire 5, on continue, on garde le moral, on garde le sourire. 6, 7, 8, 9, et au dernier, on reste on fait un petit mouvement. Et 1, mais on ne lâche pas l'idée que le bassin il reste fixe. 3, 4, 5, C'est pas un grand mouvement, mais on le sent bien ici au niveau des rotateurs. 7, 8, 9, 10, on, pose. on respire, talons, genoux, on lève, on maintient notre gainage, on maintient notre allongement de la colonne. Expirez 1, expirez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 courage, on reste en haut, petit mouvement, tu l'as est fatal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on repose, on se libère, restez en ligne et abonnez-vous à notre page Youtube pour connaître la suite de notre programme, je vais vous proposer un exercice vraiment idéal pour étirer, et aussi pour vous masser, pour éviter encore une fois tous les problèmes sacro-lombaires, sacro-iliaques. Alors, euh, abonnez-vous à notre chaîne et à très bientôt Merci